Il ah ouais. continue de taper. Hein. Oui, mais il continue de taper aussi. Ah, moi, hein. c'est génial. J'adore. Eh, oui, oui non, on, non, on a fait l'a fait la semaine temps dernière. C'est génial ça. Ouais, Donc, Voilà. Ah, je vais ouvrir celle-là aussi. Les premiers, je peux vous dire. Thank okay. you. Thank <laughs> you. Je voudrais vous remercier tous, puisque euh, quand nous avons créé euh, le mouvement sur Auxerre, euh, donc à l'image euh, des autres qui se sont faits euh, partout en France, on n'aurait jamais cru qu'il y aurait eu autant de monde. Et ça montre à quel point nous sommes déterminés et que nous ne lâcherons rien. Alors un grand merci, un grand merci c'est vraiment très important que vous soyez aussi nombreux, puisque comme vous le savez, dans même pas deux jours, à partir de lundi, votre ville a changé. On sera considéré apparemment comme des parias, puisque euh, la plupart des lieux publics, comme les bars, les restaurants, les commerces, on ne pourra plus y aller, puisqu'on euh, nous demandera un pass sanitaire, et pour ceux qui ne pourront pas le présenter, on nous refusera l'accès à ces lieux. Et donc, euh, nous serons mis de côté, et ça c'est très grave, c'est très grave dans notre société, dans une société qui a été bâtie sur des valeurs comme celle de la liberté, comme celle de l'égalité. Aujourd'hui, on veut diviser les Français sous prétexte que certains ne sont pas vaccinés. Et ça, c'est un problème Alors je sais que beaucoup d'entre vous aujourd'hui sont en colère, sont frustrés, sont dégoûtés des mesures qui ont été prises et de l'application du pass qui sera effective dès ce lundi. En revanche, ça ne justifie en aucun cas des comportements extrémistes qui amèneront à la casse ou à la violence. Sachez qu'il n'attend que ça pour discréditer le mouvement. Ah non, alors ne vous laissez pas emporter par ces appels à la haine et à la violence. Il faut rester soudés, c'est important. Nous devons envoyer un message de solidarité et d'unité. Déjà dans un premier temps, puisqu'ils n'attendent que ça pour nous discréditer. Et aussi, puisque comme vous le voyez, ce mouvement-là est très différent dans l'histoire de ceux qu'on a pu connaître, notamment en France. Aujourd'hui, nous avons des familles qui viennent avec leurs enfants, nous avons des personnes âgées, et il est de la responsabilité de chacun de faire attention aux autres. Donc je compte sur vous. C'est très important. Merci. Oh! <laughs> On n'est pas quelque chose pour avoir tué fort. on est quelqu'un. 1 200 Rapprochez-vous maximum afin que tout le monde puisse entendre les, euh, les prochains intervenants. Rapprochez-vous, s'il vous plaît, au maximum. Merci. Si vous le souhaitez, vous pouvez monter sur la plateforme à gauche, là. La plateforme à gauche, n'hésitez pas à monter à faire de la place. Bah, à ma gauche Bah, ma gauche. J'ai mis un petit temps de réflexion quand même. Je suis je fais partie des, clois, des trois déclarants de cette manif et je vous remercie. <rire> je, vais essayer, je vais essayer de parler plus fort Là ça va mieux Bon, donc euh, moi je suis dentiste en libéral à Auxerre J'ai reçu le communiqué de l'ARS hier Donc euh, je, nous sommes déjà menacés de sanctions sévères par l'ARS Et donc, de fin d'exercice, si, si je ne me fais pas vacciner. Donc tout le monde sait à quel point il est déjà très difficile de trouver un dentiste dans la région, vous tous, vous le savez, dentiste ou autre du corps médical. C'est très compliqué. Donc ce désert médical ne va faire que s'accentuer et devenir plus critique qu'il ne l'était déjà. C'est la réalité actuelle. Scandale. Donc il faut savoir qu'actuellement, il est totalement illégal qu'un dentiste en cabinet de ville vous demande le pass sanitaire. En revanche, dans un hôpital, pour se faire soigner, les dentistes le demanderont. Donc chaque, chaque, samedi, chaque samedi, nous sommes de plus en plus nombreux, des centaines et des centaines de milliers de citoyens, à faire battre le cœur de la France, à clamer nos droits. Nos, livers, nos droits à la liberté d'accès aux établissements de soins, aux facultés, aux lieux de loisirs, aux lieux de travail, etc. Notre cher pays des droits de l'homme, avec emblème liberté, égalité, fraternité, est victime de décisions outrageuses, antidémocratiques et liberticides de la part de ses dirigeants qui restent sourds à un peuple qui se soulève massivement contre ces lois plus abjectes que jamais. Restitution du libertin <rire> Restitution du libertin Restitution, restitution, restitution Restitution, restitution, restitution, restitution Même le Conseil constitutionnel manque d'humanité en oui. validant le poste de la honte La vaccination obligatoire pour les soignants. La pression augmente de jour en jour. Les sanctions tombent sur ceux qui résistent et refusent toujours d'être les cobayes d'un vaccin toujours en phase expérimentale. Nos droits et nos libertés et nos libertés étant bafoués, il est de notre devoir de citoyens et même d'être humains de se soulever de manière aussi colossale que l'ignominie de leur loi. Ouais wow ouais. quoi, vais, Lors du vote de cette voie scélérate rendant la vaccination obligatoire, nous avons été trompés une première fois par les députés du fait de leur absentéisme record dans l'hémicycle. Ouais. Ouais oh par leur manque d'abnégation à vouloir défendre le peuple français, le tout sur fond de précipitation, sans aucun débat préalable et dans une incohérence totale. Puis nous avons été dupés une seconde fois par les sénateurs, qui regrettent aujourd'hui de ne pas avoir eu suffisamment de temps pour étudier les enjeux. Regrette ne pas, de ne pas avoir eu suffisamment de temps pour étudier les enjeux qui touchent aux libertés fondamentales. Quelques jours après, on a appris par les médias que 382 maires de France, de tous bords politiques, dont un de Cotor et 14 de Lyon, avaient signé une tribune en soutien à M. Macron pour le Alors, fut-il louable et sincère cet espoir que chacun nourrissait dans l'attente, exposé à la fois à l'incertitude et en même temps suspendu à la décision que rendrait le Conseil constitutionnel Quelle ne fut pas ma déception pour ma part mais aussi la vôtre, j'imagine. Ah oui. En ce jeudi 5 août, quand nous avons appris la nouvelle, se sentant à la fois abandonnés et trahis par les instances de l'État, ces hommes et ces femmes, que nous avons élus pour la plupart, ont oublié le sens de leurs devoirs. Ce n'est pas un pass sanitaire, c'est un pass suicidaire, contraire à l'éthique, à la Constitution, au code de santé publique et civile. C'est un génocide organisé et prémédité. C'est un crime qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Madame Henrion code généticienne à Linserm, a lancé un vibrant appel sur les réseaux sociaux la semaine passée. alertant sur les dangers de vacciner les jeunes sans diagnostic médical préalable. Elle pose clairement la question aux autorités sanitaires sur les incidences du vaccin pour ses futurs hommes et femmes. Elle craint la stérilité. Elle évoque aussi la protéine Spike qui serait responsable de multiples maladies et troubles cardiaques comme la péricardite, la myocardite, les thromboses l'embolie. Arthrite, douleur articulaire, elle appelle son allèlement. toute personne vaccinée atteinte d'un trouble grave ou sa famille à porter plainte. En effet, trop peu de personnes font remonter les effets indésirables du vaccin, ce qui fausse les données de l'instance de pharmacovigilance qui reconnaît que les vaccins à ARN et ADN engendrent beaucoup de mortalité. Une, une étude réalisée aux états unis sur 30 ans de vaccination démontre que les vaccins contre la Covid-19 tuent cinq fois plus que les autres vaccins. Les scientifiques reconnaissent qu'une vaccination de masse n'a jamais été efficace. Cela s'est vérifié en Allemagne lors de l'épidémie de diphtérie en 1935. Les décès étaient plus importants après la vaccination. Ce fut le cas aussi à Manille lors de l'épidémie de variole. Le mutisme des autorités sanitaires devient troublant et les fausses annonces du gouvernement sont utilisées pour créer la peur parmi la population. Ne vous forcez pas à vous faire injecter un produit dont vous ne connaissez pas le contenu. C'est la c'est ça la liberté, c'est dire non et résister. Ouais l'information. que j'ai lu de source sur et une information qui est très importante. La polyclinique douceur à partir de lundi, donc comme beaucoup d'autres biologiques, de, de, va demander le passe sanitaire. Donc soit d'être vacciné, soit d'avoir une question de serre négatif ou d'avoir contracté le Covid récent. Il y aura un vigile à l'entrée. Que la politique. Et l'accès à celle-ci nous sera refusé si nous n'avons pas un passe sanitaire pour la moi je suis un peu viennent sur les marches. Nous allons, dans l'île en tout cas, organiser, nous organiser, on est déjà en train de s'organiser depuis plusieurs mois, pour pouvoir vous soigner, même en extérieur, on enfin, va se débrouiller. Expliquez-moi aussi pourquoi les effets secondaires du vaccin sur les taux menstruels des femmes, et en particulier des jeunes femmes, ne sont pas écoutés sérieusement, malgré l'alerte de l'ANS. Expliquez-moi aussi pourquoi au Royaume-Uni, le comité mixte sur la vaccination et l'immunisation évalue que la balance bénéfice-risque pour les enfants est en défaveur du vaccin. Et ils arrêtent la vaccination. Pourquoi appliquent-ils un principe de précaution, notamment à cause des risques d'inflammation cardiaque Pourquoi, du coup, devons-nous nous précipiter pour nos enfants ici en France Amis et amis vaccinés, comme vous j'ai peur, mais moi j'ai peur du vaccin. Et comme vous, je veux protéger mes enfants, mes choix sont juste différents, le fond est le même. Pour l'instant, au vu des données qui ne me rassurent pas, je fais ce choix en conscience de ne pas vacciner ni moi ni mes enfants. Yeah, yeah. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à ceux aussi qui ne sont pas venus. Ouais, je ne suis pas là et on n'est pas là, je le rappelle, pour se monter les uns contre les autres. Moi, je ne vais pas faire un discours contre ceux qui veulent se vacciner ou ceux qui ne veulent pas se vacciner. Je veux juste vous dire aujourd'hui que je suis un type malheureux. Malheureux de voir ce qu'on est en train de faire avec notre pays. Malheureux de voir que dans le pays des droits de l'homme, dans le pays où on avait la meilleure sécurité sociale au monde, certaines personnes ne pourront plus aller se faire soigner, ne pourront, lieu, ne pourront plus aller à l'hôpital. Que quelque part pour respirer, pour vivre, on va vous demander de montrer un papier. Mais en plus... Si je n'ai pas de téléphone, je fais comment C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui un ministre, un ministre, a parlé d'évincer un enfant de l'école. Je pèse le mot évincer. Vous avez un gosse de 10 ans, un gosse de 12 ans, qu'on montre du doigt, qu'on lui dit Toi, tu es pas comme les autres, 20 ans c'est quoi ce pays C'est quoi ce pays où aujourd'hui, à partir de lundi, on ne pourra plus aller voir certains anciens dans les EHPAD Il y a des anciens qui vont mourir tout seuls Qu'on nous interdire d'aller voir C'est quoi ce pays C'est quoi ces gens qui nous gouvernent sans se rendre compte de ce qu'ils font De qui ils parlent À qui ils parlent Qui nous disent que nous sommes que des ignares que nous sommes que des sans que des imbéciles Des gueux On me dit, on me dit à moi que tout va bien. On me dit à moi qu'on n'a pas à se plaindre. Il n'y a jamais eu autant de gens qui dormaient dans leur voiture. Il n'y a jamais eu autant de gens qui vont au resto du cœur pour simplement manger. C'est quoi ce pays Ce n'est pas le pays que je veux. Ce n'est pas le pays dont on a besoin. Et je suis fier, et nous sommes fiers d'être là aujourd'hui à Hobser, et aussi à travers toute la France. Ils ne peuvent pas gagner. Les gens de la DGSI que j'ai vus, qui sont là, qui prennent des notes, il y en a 3 ou 4 aujourd'hui, notez bien, rapportez à vos chefs, nous sommes nombreux, nous sommes déterminés, nous ne voulons pas céder, parce que le combat que nous menons, le combat que nous menons est juste. Le combat que nous menons, c'est pas forcément pour nous. Moi, j'arrive à un âge de 67 ans, ma vie est derrière moi. Je le fais pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Je n'ai pas envie qu'ils vivent dans une société qu'on a montrée du doigt ailleurs. En disant ces pays-là sont des pays totalitaires. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de devenir Nous sommes en train de devenir une dictature. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Et le passe sanitaire y participe. Vacciné, pas vacciné. C'est pas grave. Ce que je veux pas, c'est d'avoir un Osweich pour pouvoir circuler. Je pèse mes mots. Un Osweich. Si on n'a pas ce pass sanitaire, on ne pourra plus respirer, on ne pourra plus circuler. Et ça, c'est inadmissible. Deux sociétés les bons, ceux qui se sont fait vacciner, et les méchants. Ceux qui refusent de se faire vacciner, c'est inadmissible. Parce que je vais vous dire un truc vachement simple. Il y a des gens qui vont peut-être hurler. Mais s'ils avaient un peu de couille dans ce gouvernement, s'ils faisaient comme ils ont fait pour les 11 vaccins pour vos enfants, rappelez-vous, pourquoi ils ne font pas un vaccin obligatoire Puisqu'il n'y a pas de risque, puisque tout va bien, puisqu'il n'y a aucun problème. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que s'ils font un vaccin obligatoire, ils seront responsables des effets secondaires et ça et ça et ça ils veulent pas parce que s'ils si font un vaccin obligatoire le moindre problème on pourra leur reprocher là non là c'est pas obligatoire tu as le droit de crever mais c'est pas obligatoire et ils seront pas responsables mais c'est quoi ces gens qui nous gouvernent rappelez-vous-en en 2022 Rappelez-vous-en, parce que je vais vous dire, il y a un truc aussi qui m'énerve. La démocratie ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Et aujourd'hui, la démocratie, on ne s'en sert plus. 80% d'abstention. Allez voter, mettez un bulletin blanc. Virez-moi ces cons quand il y aura une tonne de bulletins blancs dans l'urne. Ils seront obligés de changer la loi. Merci, merci infiniment Philippe. Euh, je pense que je vais lui laisser le mot de la fin parce que je ne saurais pas faire mieux. Son discours était... Était parfait. Je ne dirais qu'une chose la quatrième vague, c'est nous À samedi prochain, 14h, place de l'Arquebuse pour la résistance et la suite au combat pour la liberté